Wesh wesh canapèche, ça dit quoi l'équipe là Ça va les gars Je viens de découvrir qu'on pouvait s'asseoir sur les escaliers Si ça c'est pas un truc méga stylé Salut à toutes et à tous, il est 16h J'espère que, euh, que vous êtes très bien Voilà vous êtes installé également, bah pas sur un escalier Pour le coup mais que vous êtes voilà sur votre siège Sur un canapé, peu importe, en tout cas voilà Onzième épisode de notre survie modée En 1.19, ouais Ouais j'ai l'air un petit peu fatigué c'est vrai vous avez bien raison j'ai l'air un petit peu fatigué mais tout va bien vous inquiétez pas on est on est en forme on est en, Enfin on est en forme du coup c'est un petit peu paradoxal bref les amis euh, pour cet épisode j'ai je suis content parce que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer concernant euh, le problème qu'on a euh, avec euh, la métiste juste là bas vous savez qu'on peut pas faire le portail pour aller dans l'Eden à cause d'un petit problème d'enchantement, à cause des modes Bon, j'ai une bonne nouvelle, on va en parler dans un instant. Euh, dans un instant, enfin dans un premier temps, juste pour vous dire, j'ai beaucoup miné dans le Nether. Euh, voilà, je vais pas y retourner pour vous, mais bref, j'ai fait des chemins euh, avec en plus cette pioche, c'est juste formidable. Donc vraiment, j'ai miné, j'ai miné dans les couches où il fallait. Donc d'ailleurs, merci pour vos commentaires. Euh, merci, voilà, c'est vrai que dans le Nether, je me suis pas mal chié dessus, mais je suis content que que vous bah, voilà, vous vous me suivez à fond à ce niveau-là, donc il n'y a pas de problème. Euh, mais j'ai miné à fond Et en fait euh, c'est horrible Encore une fois à cause du mode euh, Better Nether je crois à cause de ce mode là j'imagine Il y a de la soul send de partout Donc c'est totalement handicapant Et donc clairement ça m'a saoulé J'ai pété un câble Et vous vous doutez bien Je n'ai trouvé absolument aucune netherite Bon bref euh, Ce que j'ai fait en off J'ai euh, crafté une longue vue voilà c'est formidable euh, ça c'est le livre des abonnés on va y venir dans un instant donc on a une petite longue vue et j'ai automatisé aussi tout bêtement c'était une bonne idée et euh, eh ben, le système de bonne mille hein, tout simplement avec euh, ici je mets tout, euh, toutes les conneries dedans et ça me transforme en bonne mille donc c'est plutôt pas mal moi j'ai besoin de rien faire voilà, donc par exemple, j'ai juste à mettre la carotte dedans Tac, et ça se transforme en bonne mille Directement, tac Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal euh, Dans un troisième temps J'ai découvert un nouvel enchantement d'ailleurs Sur les bottes en diamant, donc je me suis fait un full stuff en diamant Avec euh, le diamant qu'on a récupéré Là cet enchantement là, Gale, il est génial Voilà cet enchantement là il est vraiment bien Ça permet de sauter plusieurs fois en l'air et ça déjà ça permet d'aller plus vite, euh, c'est beaucoup plus sécurisé parce que bah, je risque pas de faire de fausses manips Et du coup ça permet également de sauter de très très haut et de se rattraper euh, euh, Voilà tu vois tu, tu peux vraiment sauter autant de fois que tu veux, enfin que deux fois au maximum hein, Donc attention tout de même Donc voilà ça c'est pour un petit peu les choses en off Le livre des abonnés regardez c'est bien mignon On a des, des nouvelles choses, je vous laisse mettre pause évidemment Par exemple je crois que ça c'est nouveau Cyril, un diamant perdu dans la lave, 10 de retrouver derrière la pierre euh, on a, euh, hmm, Lucie toujours pas, Nolan, ça on avait déjà vu, euh, un mode retiré, 10 de retrouver, on a le monde de Métis, apprendre c'est déposer de l'or dans la banque de son esprit, ça c'est bien dit, Pylog, dans le Nether ça résonne, et quand les pigmen fredonnent, je frissonne de bonheur, incroyable, on a Lixie, on a The Dark Ghost, les mots construisent des ponts vers des régions inexplorées, et euh, l'Aurélia qui s'est ajoutée à la liste, merci à vous les gars, ça fait plaisir. Enfin, les gars et les filles, vous m'avez compris. Euh, ceci étant, voilà, ça, ça fait plaisir parce que je suis en train de me rendre compte que, en fait, on dirait pas un testament, mais en fait, tout le monde met son, son petit mot là-dedans. Alors, je sais pas combien de pages il y aura à la fin, mais je trouve ça mignon parce que quand la série va être terminée, il y aura toujours une... Une trace sur la map. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y aura toujours un petit truc de vous là-dedans. Enfin, voilà, je trouve ça assez mignon. Alors, j'ai une bonne nouvelle, du coup, euh, pour le portail de l'Aiden. Puisque, du coup, euh, je me suis amusé euh, à aller dans les fichiers du jeu. Je suis allé dans les fichiers du jeu tel un modeur, euh, tel un modeur professionnel. Et regardez. Voilà. touché de soi. Ça dit quoi, là Ça dit quoi On est fiers de moi ou pas on est, on, on est fiers de moi ou pas Donc là, ça veut dire qu'on va pouvoir tout simplement... Euh, bah, attends, je peux passer par là Attendez, j'ai un accès direct. Ça veut dire tout simplement qu'on va aller pouvoir récupérer euh, de l'améthyste cluster. Donc, euh, les euh, amas euh, d'améthyste, Je crois que ça s'appelle comme ça en français. Ou un truc dans le genre. Bref, euh, donc on va pouvoir récupérer ça. Et... Euh, oh, j'ai une super bonne mémoire. Euh, donc, c'est par ici. Oh là, vous voyez, le double jump, il a failli me causer du tort. Mais... Euh, ça reste quand même assez sympa cet enchantement. Donc voilà, on va pouvoir récupérer... Parfait. On va pouvoir récupérer avec Silk Touch. Et euh, donc là, voilà, ça c'est des petits trucs à ne pas récupérer. Nous, ce qu'il nous faut, c'est... Voilà, ceci. Et là, voilà, je récupère... Euh, Amade c'est ça. Donc là, je vais pouvoir... Il m'en faut 4. Hein. Là, les gars, on va pouvoir faire ce purée de, de portail. Euh, de, pour aller dans l'Eden. Donc ça, c'est vraiment cool. Mais... C'est pas ce que j'ai prévu pour cet épisode. <rire> oui, je suis un petit un, un petit coquin. Qu'est-ce qui se passe si je récupère un petit Voilà, si je récupère un petit, ça fait un cristal moyen. Très bien. D'ailleurs, avec ça, est-ce qu'on peut crafter Non Avec ça, on peut crafter quelque chose Non, très bien. On peut juste faire le portail. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc oui, en fait, je me suis amusé, tout simplement, dans les fichiers du jeu. Euh, et ben, j'ai trouvé comment, comment faire, en fait. Je peux customiser et ajouter euh, des enchantements. Euh, donc euh, voilà, après, euh, je vous épargne les détails. Euh, ça reste un petit truc de modeur. C'est pas non plus très compliqué, mais euh, ça peut euh, effrayer, parce que c'est des, euh, des blocs notes à, à modifier. c'est quelque chose que j'aime bien faire. Euh... Casse les couilles Hop. <rire> donc voilà, euh, ceci étant dit, ceci étant fait, j'ai juste ajouté l'enchantement euh, Silk Touch, donc toucher de soi, euh, sur les pioches en fer, euh, ce qui fait qu'il n'y a pas d'autres euh, enchantements supplémentaires. Voilà, je me suis dit comme ça, je, on ne triche pas trop, euh, ça permet juste voilà, d'avoir accès à ce qu'on voulait, donc euh, c'est plutôt pas mal. Donc c'est parti, on va voir un petit peu ce que ça donne, on va euh, terminer ce portail. Ça va être bien sympa, il fait nuit, il fait nuit, donc on va dormir, en plus il pleut, c'est formidable Bon j'ai enlevé le shader les amis, j'espère que vous m'en voulez pas, je sais pas ce que vous en pensez Mais bon, j'essaye de faire un bon compromis, mais entre les bugs un petit peu qu'on a Et voilà, clairement c'est un petit peu pénible les rollbacks Donc ajoute les rollbacks, plus le manque de fluidité, bon ça fait péter un câble Donc ça fait du bien un petit peu de revenir aussi euh, sans shader Voilà, on a fait 10 épisodes avec un shader quand même, c'est plutôt pas mal Alors attends, lui il va pas me... Ah oh, j'ai pas d'arc sur moi quel débile. Alors, attendez. Hop, je récupère les amas d'améthyste. On attend qu'on soit tranquille. Attends, par contre, là, il faut que tu meurs, monsieur. Il va, il va falloir mourir. Voilà, je t'aide un petit peu. Voilà, donc, c'est parti, les amis. Voyons voir ce qui va se passer. Et de une, et de deux, et de 3 et de 4 Ah oui, il faut le briquet, attention. Voilà <rire> MDR euh... Voilà Ah j'ai Ah c'est marrant ça Ah c'est rigolo Ah c'est peut-être qu'il faut enlever ça là Faut enlever ce qu'il y a autour peut-être ah, Attendez là ça me Eh on rigole on rigole On voit pas le fond de la Nicole Attends qu'est-ce que c'est que cette histoire encore Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce qu'on se foutrait pas un petit peu de ma gueule? Ah, ouais, j'ai bien l'impression, ouais. Bah, c'est bien. Bah, tu vois, comme ça, ça vous permet de voir que je triche pas et que rien n'est. Voilà. Rien n'est préparé à l'avance. Hein, C'était pas une mise en scène ou je sais pas quoi. Ah, alors là, c'est super. Ok. Bon, j'ai cherché sur internet et je le fais correctement, quoi. Je comprends pas. À moins qu'il faut que je fasse ça. Bah, non, non, mais non, il faut que. Mais c'est débile. Mais c'est complètement con Oh y'a un creeper juste en dessous là <rire> Salut frérot <rire> Mais euh, ouais il faut faire quoi il faut brûler dedans peut-être Non c'était un petit peu débile de ma part Euh ok bon ben Voilà bah c'est super Bah c'était l'header hein. merci à tous et à toutes Attends on va éviter de mourir quand même merci Hein Attendez vous avez entendu ce bruit ou pas At Non Non Oh non, la flemme, la flemme! Mais vous faites chier! Mais non! Mais non! Mais en fait, non! En fait, je vous explique ce que j'avais prévu pour cet épisode. Je voulais qu'on commence euh, eh ben, l'aménagement du village. Parce que, souvenez-vous, je trouvais ça sympa l'idée de bah, transformer ce village en quelque chose d'agréable et sympa à vivre. Euh, voilà. Sauf que le problème, c'est que si je tue. Euh, le villager là Le pillager que vous venez de voir Et eh ben on va avoir un raid dans le village Et chose que je ne veux pas Ah la flemme Bon au pire s'il reste en bas euh, ça devrait aller Donc oui les amis aujourd'hui Pour cet épisode ce que j'avais prévu euh, Mis à part le fait que j'avais prévu qu'on puisse créer le portail Bon ma foi c'est quelque chose euh, Qui ne fonctionne pas hein, Manifestement Hop voilà je range un petit peu je suis très déçu Avec la musique euh, qui commence à venir en fond là Je suis très déçu <rire> Minecraft Tu étais le centre d'attention de toute discussion Quand j'étais au collège <rire> Pour ceux qui ont la ref Quand j'écoute cette musique Bon bref, non mais ça m'embête ça Ouais bon ça, ça m'embête aussi ça du coup <rire> Bon alors du coup, euh, ce que je voulais faire pour cet épisode euh, En tout cas c'était commencer voilà, de, de de sécuriser le village Le moderniser, voilà, faire la refonte du village Et donc pour commencer Je propose tout bêtement de refaire les chemins. Voilà, pour cet épisode, c'est de refaire les chemins. Donc j'ai préparé quelques petites choses, euh, notamment des dalles en pierre taillée, puisqu'on en avait en masse, euh, de quoi faire des lampadaires, donc j'ai utilisé pas mal de fer, mais j'en ai encore beaucoup, et puis les murets en briques qui vont sécuriser le village tout autour. Voilà, ça c'est pour commencer, je pense que ça peut être plutôt pas mal. Voilà. Donc euh, on va faire ça, on va, on va faire ça, si on se fait pas trop attaquer, je l'espère. Donc déjà, dans un premier temps, on va casser les chemins. Et on va commencer, évidemment, au plus proche de nous. L'idée, c'est que ce soit pas des chemins. Alors, le problème, c'est qu'il va y avoir de la... Bon, les frères, c'est bon. hein. Euh, ça va deux minutes. Euh... <rire> le problème, c'est que euh, ben, voilà, c'est que ça fait de la mossy cobble. Ça, c'est un, un truc que je n'avais pas pensé. Mais bon, malheureusement, euh, on va devoir faire avec. Hein. Je... Le problème avec cette série, c'est que les modes ne nous facilitent pas la tâche. Euh, je suis bien d'accord. Donc, ouais, malheureusement, c'est que tout va être un petit peu mousseux. Euh, mais ce sera déjà mieux qu'autre chose Là le but c'est que les chemins soient larges Que ce soit vraiment vivable Et euh, puis voilà quoi Parce que bon c'est bien c'est bien mignon ces trucs de cheminée Mais on va enlever ça Alors ça permettait vous Voyez d'avoir la régénération et d'être en sécurité Alors on mettra quand même des feux de camp euh, par-ci par-là Mais euh, bon voilà Là le but c'est que ce soit un peu plus vivable plus sympa Et je pensais que ma pelle casserait plus vite que ça Donc je suis un petit peu deck je vais pas vous mentir Ça va plus euh, m'embêter qu'autre chose mais... Euh... <rire> Bref. Ah, je suis mort de rire. Vous savez quoi Cette série me fait péter mon crâne. Cette série me fait péter un délire. Vous voyez ce puits, là Il est bien mignon, hein. Il est bien mignon. Mais en vrai, tu vois, ça, ça prend de la place pour rien. On reconstruira des trucs. Donc là, en fait, euh, je suis méchant, je casse tout. Mais c'est pour la bonne cause. Hein. Parce que là, l'idée, c'est de faire des grands chemins... Euh, des grands chemins agréables et sympas, tu vois. Bon... Ah là là, non mais en tout cas voilà ça me fait péter un... ça me fait péter derrière parce que <rire> Bah y a rien qui fonctionne sur, euh, sur cette série en ce moment là C'est un enchaînement de choses What Vous avez vu le bois il était brûlé Eh c'est trop stylé C'est trop bien fait regardez Attendez Bah du coup je peux plus brûler le machin Par contre faut pas que tout prenne feu Oh ça fait du truc de charbon là Regardez ah, vraiment le bois Le bois il était carbonisé là non J'ai pas rêvé Bah, j'ai peut-être rêvé. Euh, par contre, faut pas que tout prenne feu non plus. Hein. Euh, voilà, on va y aller tranquillement. Voilà, bon, ça, ça va faire... Ça va brûler tout seul, c'est bien. Oh Aïe Mais, qu'est-ce que c'est que cette histoire encore Ah là là. Euh Bah, pourquoi il y a un mouton en liberté ici Tu voulais rejoindre tes copains <rire> Bref, oui, non, mais euh, pour vous parler un petit peu à cœur ouvert, forcément... Parce qu'on rigole on rigole mais euh, bon il est vrai que je, je, je pense que ça se remarque je sais pas peut-être que ça se remarque pas et tant mieux même si en soi, euh, bon bon, je, je le cache pas mais euh, c est, c est... putain je croyais qu'il y avait un incendie là bas frérot Ah regardez voilà c'est ce que je dis c'est stylé ça Super style Ouais bah il n'empêche que ben j'étais super excité de commencer cette série forcément. Euh, et bon après je suis connu euh, Je suis connu pour commencer quelque chose et ne jamais terminer Mais là c'est pas pareil en fait C'est pas genre euh, j'ai envie d'abandonner ou quoi euh, Parce que Minecraft me saoule machin Non on est pas là Mais le problème c'est que quand j'ai commencé la série et tout j'avais les étoiles plein les yeux parce que le mode pack était ultra complet et vous avez vu hein, je vous ai vendu du rêve et, euh, et j'ai même réussi à faire accrocher à des gens qui ne sont pas spécialement fans de Minecraft et je, je suis très content mais euh, bon bah là le problème c'est que les modes nous limitent beaucoup et euh, bah ça me frustre, je suis frustré en fait. Je suis frustré et j'ai pas spécialement envie... Euh, bah le problème c'est que si t'enlèves des mods et tout ça, ça va corrompre le, le, le truc. Donc ça sert à rien, hors des bugs de malade. Et c'est vrai que voilà il y a des frises par-ci par-là, des, par par des rollbacks et tout. Qui sont absolument terribles. Et ça c'est dû à la quantité de, de mods. Et voilà il y a plein de côtés frustrants un petit peu à cette série. Euh, qui me prend du temps, je fais pas mal de choses en off. Euh, mais euh, c'est sympa tu vois du coup je m'amuse. Mais il n'empêche que bon ça me prend du temps. Euh, que je peux placer ailleurs. Et euh, bah c'est vrai que c'est frustrant de... Bah que ça, ça marche pas comme tu veux quoi, tu vois, tu peux pas faire le portail de l'Eden, euh, le Nether, bah du coup, bah c'est bien, il est il est différent, mais résultat tu peux pas choper la Netherite de la même manière on va dire. Il y a plein de côtés frustrants dès le début hein. Euh, dès, voire, dès le début vous l'avez capté De toute façon avec les rollbacks ça m'a frustré de ouf euh, Et j'ai réussi à, à prendre sur moi mais bon au bout d'un moment ça commence à bien faire quoi. Je veux dire euh, quand il y a tout Qui tourne bien et puis t'as ça qui tourne mal euh, Bon bref c'est un peu chiant quoi Donc euh, ouais il y a un petit côté frustrant et euh, Après ça fait partie du jeu et, et je l'ai dit hein, Je sais pas combien de temps la série va durer Et c'est ça l'avantage c'est que comme je me suis pas mis de contrainte C'est à dire qu'en vrai Même si ça peut décevoir et, et j'en suis désolé Mais à tout moment je, je peux me permettre D'arrêter la série aujourd'hui quoi Genre, euh, si la, la prochaine fois, il n'y a pas d'épisode, ben, vous aurez compris que c'est terminé. Et puis, je peux me le permettre, parce que je vous l'ai dit, quoi, dès le début, j'ai dit, si ça me saoule, j'arrête. C'est simple, il n'y a, a pas de contraintes ou quoi. Bon, moi, dans l'idée, j'ai essayé de prendre sur moi, et, et non pas que je me suis forcé, mais disons que voilà, je, je me mets le coup de pied au cul, puisque euh, j'essaie de tenir un programme. Bon, mais il n'empêche que ça me prend un petit peu le chou, là. Voilà, je vais pas vous mentir que le plaisir est un petit peu moins présent, forcément, euh, avec tous ces problèmes qu'on qu rencontre. Donc là, on va essayer d'élargir les chemins. Mais ouais, voilà, c'est un, un petit peu terrible. Tout ce que tu prévois de faire, ben, euh, c'est pas trop faisable. Et c'est un petit peu embêtant. Voilà. C'est bon, ça a fini de cramer, ça <rire> Est-ce que... Ah, dommage, on peut pas récupérer. Hop. Je pensais que tout se casserait en même temps, malheureusement, non. Hop. Bon, ça va être un grand boulot, quand même, le raménagement du village. Hein. <rire> je, genre, ça me paraît un truc que je vais abandonner, quoi, tu vois. Mais bon, bref. Je, je pense que vous voyez un petit peu Où je veux en venir euh, J'espère juste ne pas trop euh, ne pas trop décevoir Encore une fois Parce que c'est vrai que euh, Après on peut dire que j'abandonne tout euh, Toujours tout le temps Forcément Chose qui n'est pas vraie hein. euh, Je veux dire c'est très vite contestable Mais bon Je peux comprendre le... bah, Je peux comprendre si ça vous frustre Si d'un coup je vais arrêter quoi. Voilà. Je, je, mais je préfère pré-shot Je pense que ça sert à rien de vouloir trop en faire quoi. Ça sert à rien de vouloir se forcer Comme d'habitude c'est comme ça que ça marche sur, sur ma chaîne de toute façon ces derniers temps c'est que si je veux pas faire je fais pas euh... oh, j'ai déjà claqué toutes toute mes dalles en briques hein. Et tout ça pour faire un petit chemin euh, qui est déjà en train de pourrir tu vois Ça c'est le problème aussi c'est bon bref Mais ça fait partie du jeu <rire> Ça fait partie du jeu bon Ma foi Hop Bien bien Mais par contre ça m'a fait plaisir parce que j'ai ravivé un petit peu la flamme à Minecraft Et c'est ça ce qui est cool c'est que autant euh, je suis frustré euh, Un petit peu de, de cette série euh, actuellement mais autant du coup je suis pas spécialement frustré de Minecraft, bien au contraire ça m'a permis de me rapprocher au jeu. Parce que du coup j'ai kiffé euh, miner en off, j'ai kiffé faire ce genre de choses là, alors que pourtant bah, c'est quelque chose qui concrètement m'avait bien saoulé. Minecraft, euh, voilà, fallait plus... Plus trop m'en parler quoi donc en, donc en fait ça m'a ravivé la flamme avec minecraft dans tous les cas et, euh, et je pense que j'ai réconcilié minecraft avec pas mal d'entre vous également donc ça c'est un truc qui fait quand même plaisir donc en fait cette série n'a pas servi à rien d'ailleurs ça a permis un petit peu de de découvrir des nouveaux modes et de faire un petit peu de l'1.19 aussi mais euh, bon je pense qu'on va très vite euh, s'en limiter là malheureusement <rire> mais bon bref euh, de toute façon vous l'avez vu, il y a que deux épisodes euh, cette semaine de prévu en tout cas. De prévu je dis bien. Donc après ça reste à voir. Euh, le prochain épisode il sort quand de nouveau Alors là on est mardi. Euh, je crois il sort euh, vendredi quelque chose comme ça. Ou samedi. Bon on verra. On verra. S'il n'y a pas d'épisode... Euh, bon. Je vais pas tergiverser. Hein, je vais pas faire comme à l'époque euh, à faire un épisode spécial final. Machin. Non, juste ce sera euh, en stop et puis il euh, n'y aura pas de prochain épisode. Si tel est le cas. Euh, je préfère vous, vous prévenir. Mais bon. Bref, ça petit zombard <rire> Bon. Après, euh... Après, vous savez quoi ce qu'on peut faire là Vous voyez, je suis déjà en train de, de m'évader, je suis déjà en train de, de, de changer de plan, forcément, parce que là, le... bah, mon idée de refaire le village, et eh ben ça me fait déjà chier. Donc moi là ce que je propose, sachant qu'il va y avoir mass rollback et tout et tout, euh, dans tous les cas. Il y a un truc que je veux faire dans tous les cas. Et sinon je le ferai jamais et ce serait dommage. Et eh ben c'est de retourner dans le manoir. Vous voyez ce que je veux dire? Retourner dans le manoir, ce serait pas un truc génial. Alors je vais garder la pioche là. Je vais garder tout ça sur moi. Euh, je vais... Euh, mais j'avais déjà un arc sur moi. Oh lolo lolo, vous lo. voyez je fais déjà n'importe quoi. Euh, le seau d'eau ici, la pelle je la garde. Les blocs je vais les garder. Ça va me permettre de me sécuriser. Et eh, frère, ça commence à me saouler. Euh, ça je garde, ça je m'en fous. Hop, je range un peu n'importe comment. Hein. C'est bon C'est bon. Ok, du coup, voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on aille de nouveau dans le manoir. Voilà, changement de plan. C'est bien les trucs à la dernière minute également. Moi, j'aime bien. Hop, donc on va retourner au manoir pour voir un petit peu euh, ce qu'on n'a pas vu. Ah, mais j'ai plus de torches, frérot. Je n'ai plus de torches, en fait. Euh, <rire> Moi, je pense que j'ai encore du charbon. Charbon de bois. Là, voilà. Je peux me refaire un petit peu des, des torches. Tac, je vais user les derniers charbons qui me restent, hein, c'est pas grave. Hop, ça devrait faire l'affaire. Ok. Eh ben, on va y aller, les amis. On va y aller, les amis. Je vous retrouve dès qu'on y arrive. Et regardez comme c'est. Ah oui, après, on, on pourrait monter là-haut, mais. On va se faire des gommes-gommes. En vrai, on va se faire des gommes-gommes. Vas-y, je veux. On va faire le manoir. On sait que c'est un petit peu plus vivable. Donc, on va faire le manoir. Allez, c'est parti. Regardez les double jumps comme ils sont trop bien. Hop, incroyable. Allez, <rire> à tout de suite. Le manoir. Ouais, on est allé jusqu'où, en vrai. Je sais même plus jusqu'où on est allé. Euh, dans l'ascension du manoir. On est arrivé au niveau. Euh... En vrai, on était presque tout en haut, hein, non ah non je suis peut-être arrivé jusque là C'est vrai qu'il reste encore pas mal Je vois un aquarium et tout c'est stylé Donc euh, bon on va aller voir C'est vrai que la structure m'a l'air plutôt euh, colossale dans tous les cas Elle est encore plus colossale une fois que t'as compris ce qu'il y a à l'intérieur euh, Et ce qui nous attend Je me souviens qu'on était coursé par un bison euh, Le gros bison donc je pense pas qu'on va de nouveau être confronté à ça Pourquoi j'avais arrêté je sais plus Ah parce que bah, j'avais ma dose de, de frisson il me semble Il me semble il me semble Bon voyons voir toi tu me fais pas peur cette fois là le petit reine le Petit reine du père noël Bon ce qui est bien c'est qu'aux abords ça a l'air safe Ah j'ai pas pris de lit sur moi du coup à ah, chaque fois je fais cette erreur c'est terrible Bon c'est pas grave on va assumer de toute façon euh, Après il y a de la laine là Il y a de la laine Mais c'est pas des blocs pleins Ok Allez c'est parti on va reprendre l'ascension Ce qui est bien avec les doubles les double jumps aussi ça va nous permettre De faire des moves assez sympas je pense on aura des, des jolis petits moves à faire, si jamais, pour nous sortir du pétrin notamment. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, on monte un petit peu. Là, ça me menait à nulle part. C'est bien parce que, du coup, on a quand même safe. Euh... Et c'est bien parce qu'on voit à travers les murs, maintenant. Avant, on voyait pas à travers les murs. Ah. Ouais, voilà, tu vois, ça, c'est typiquement les rollbacks. Bien frustrant. Bon, là, dans cette situation, c'est pas bien grave, hein, mais... Ouais, ça peut très vite redevenir grave. Bon, bref. Euh, c'est pas grave, continuons. Continuons, continuons. Alors, on a un levier ici. Je pense que ça aurait activé euh, de la TNT, il me semble. Ah bah oui, c'était un truc qu'on avait fait péter ici. Je sais plus. Euh, là, c'était là où il y avait le bison. Il y avait aussi du miel ici, je m'en souviens, des ruches. Très bien. Euh... Ah, attendez. On n'avait pas tout vu parce que là... Eh oui. Là. Eh oui, c'est vrai. Il y avait quelque chose là. Alors, attendez. Bonjour, messieurs. Bonjour, messieurs. Bonjour, messieurs. Uh -huh. Ok vous faites des échanges Nul à chier Valerius Ok bah c'est nul à chier une, une porte qui mène à nulle part Non Non Non J'ai fait une bêtise J'aurais jamais dû appuyer sur la cloche oh J'ai fait respawn tous les méchants Attendez. J'ai fait respawn tous les méchants. Bon là on a déjà vu. Là on a déjà tout vu. Ok. Attendez. C'est une blague. J'ai fait respawn tous les méchants. Non. Non. Attendez ça me paraît bizarre ce qui vient de se passer là. Je suis quand même pas fou. Bon on va continuer euh, par ici. Ah oui c'est vrai là ça a commencé à être la galère je crois non Ah non Pas du tout J'ai vraiment une mémoire d'Otari quoi euh, Bon allez on va continuer Allô Alors pourquoi j'ai vu spawn des méchants alors qu'il y avait personne Je comprends pas Ok Ok ah Quoi Non non vous venez d'où Bah ouais bah oui bah oui Bah oui Ah oui d'accord Voilà Bon c'est bien ils s'attaquent entre eux Bon allez allez c'est bon frère Tu peux rien faire J'avais zappé ce détail Voilà rollback Voilà merci à tous Non là par contre c'est pénible Regarde Je pars Je pars Oh putain Oh non Bah ouais, rollback, voilà. Oh putain, c'est infâme. Je pars. Hein. Voilà, c'est la fin de la série les amis. Voilà, c'est bon, c'est tout pour moi. Voilà, c'est tout pour moi. Allez, merci à tous les gars, je suis totalement désolé. C'est, Voilà, c'est bon, allez. Je pense que c'était ce qu'il fallait que je voie pour confirmer mon idée de départ. Je suis vraiment désolé, je vais pas tergiverser 100 000 ans, vous avez très bien compris la situation C'est comme ça et euh, c'est dommage Mais c'est pas Minecraft le problème encore une fois C'est voilà, tout, tout un cumul de choses Et le modpack qui est très gourmand, qui est très très bien Mais qui est très gourmand, qui est très frustrant Et qui forcément crée des rollbacks On est quand même à 220 mods Il n'empêche que c'est comme ça et j'en suis désolé et je vous remercie quand même de m'avoir suivi jusqu'ici 11 épisodes, c'est ou bilou euh, On s'est bien fait kiffer, c'est l'essentiel euh, Et, et c'est comme ça que, que Voilà quoi, j'ai envie de dire that's no moon quoi, Comme on dit dans le jargon ombilical Voilà, des bisous à tous, je suis désolé Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos C'était Mkolo, plein de bisous C'est... ça me fait chier Parce que je me dis que ça va vous faire chier mais bon C'est comme ça <rire> Allez, ciao tout le monde